Donc, quand une plante euh, envahit un territoire, on a plusieurs stratégies pour euh, lutter contre cette plante. On a la, la lutte chimique, qui est euh, efficace mais pas forcément euh, durable dans la vie. Et euh, on a également la lutte mécanique et la lutte biologique. La lutte biologique, elle cherche à en fait, recréer les équilibres entre une plante et ses ennemis naturels. Parce que souvent, une plante qui est introduite dans une région l'est euh, sans ses ennemis naturels dans l'air d'origine, qui peuvent être des arthropodes ou des champignons pathogènes. Et euh, au préalable du programme de lutte biologique, on a euh, une phase qui vise à identifier l'origine géographique de la plante, de la population invasive, et identifier aussi les phénomènes éventuels d'évolution de, de, euh, qui pourraient faire... Euh, Différencier la plante entre donc, la population d'origine et la population invasive et avoir des conséquences sur l'efficacité de la lutte biologique. Mais ça, c'est un aspect que je ne développerai pas aujourd'hui. Euh, donc, le programme de lutte bio, il se décline en plusieurs phases, euh, dont certaines sont critiques et vont conditionner la réussite du, du programme. Euh, la première, c'est les prospections. Donc, euh, on effectue les prospections pour rechercher les potentiels agents de lutte dans l'aire d'origine de la plante. Et ensuite, on identifie ces agents et on les sélectionne sur deux critères majeurs qui sont la spécificité et l'efficacité. Une fois qu'ils ont passé ce, ce filtre, euh, ils sont élevés, puis relâchés dans l'air d'introduction pour euh, lutter contre la plante et suivis euh, sur le terrain en conditions réelles. Aujourd'hui, euh, la spécificité est évaluée par des tests euh, en milieu contrôlé, qu'on appelle des tests de spécificité, des tests de choix et de non-choix. Donc on met en fait l'insecte en présence de une ou plusieurs plantes et on mesure les dégâts sur ces plantes. Le problème des tests de spécificité, c'est qu'ils présentent des biais. Donc il peut y avoir des faux négatifs une fois que l'insecte est introduit sur le terrain. A posteriori, on se rend compte qu'il s'est attaqué à une plante non cible. Il y a aussi des faux négatifs parce qu'on sait que la niche fondamentale, enfin oui la niche fondamentale, elle est plus souvent plus large que la niche réalisée sur le terrain. Et on ne peut pas en fait anticiper euh, les, euh, phénomènes perturbations de, de, les, les phénomènes de perturbation ou les phénomènes d'interaction indirecte que euh, l'agent de bio peut avoir su, sur l'écosystème via les interactions indirectes dans la communauté. Euh, donc on va avoir besoin de changer de paradigme. On va d'une vision très linéaire d'une chaîne trophique à une vision multilinéaire dans un réseau avec euh, des interactions multiples. Donc euh, les réseaux, euh, l'analyse de réseaux pour apporter euh, une, une, une vision euh, complémentaire et peut-être mieux refléter, ré, refléter la réalité des interactions, ça a été euh, déjà euh, proposé euh, depuis plusieurs années, mais c'est quand même difficile à mettre en place, reconstituer un réseau écologique c'est compliqué, même s'il y a beaucoup de potentiel euh, pour euh, améliorer l'évaluation des risques en lutte biologique. Donc moi, je vais vous présenter des réseaux de ce type-là, qui sont des réseaux tripartites. Et qui sont constitués de trois communautés. On a des plantes, dont l'une d'entre elles est la plante cible, des herbivores ou arthropodes phytophages, et leurs ennemis naturels, qui peuvent être des parasitoïdes ou des prédateurs. Et en analysant ces réseaux, on va pouvoir répondre à différentes questions biologiques comme euh, quelle est la composition de la communauté d'herbivores qui consomment euh, la plante cible, est-ce qu'ils sont spécifiques de cette plante cible, est-ce qu'ils sont régulés par des ennemis naturels, est-ce qu'il y a des différences euh, structurelles dans les réseaux quand on compare euh, au sein d'une région euh, les réseaux ou entre deux régions, et comment, grâce à ces réseaux, on peut prédire les risques dus à l'introduction d'un agent nuisible euh, donc, Dans le cadre du projet, en partenariat avec euh, le CSIO, on travaille sur le laitron maraîcher, Soncus soleraceus, qui est une plante euh, native d'Europe, qui, chez nous, est une plante pionnière, qui colonise euh, principalement les milieux perturbés, et qu'on retrouve davantage euh, sur les bords de route, bords de parcelles, parfois en ville, ou à chaque fois que le sol a été travaillé, et qui n'est pas forcément problématique, parce qu'elle est peu compétitive. En revanche, en Australie, elle a été introduite donc, il y a 200 ans euh, avec les premiers européens euh, et elle s'est installée surtout dans les euh, parcelles agricoles. Là aussi, le milieu est perturbé, euh, les, les pratiques extensives euh, favorisent en fait, euh, la, la plante parce qu'elle a, a peu de compétiteurs. Et surtout, elle a développé une résistance au glyphosate depuis 1997. Et là, euh, la chimique s'avère du coup plus efficace, ou partiellement, parce qu'elle n'est pas tout résistante mais ça gagne du terrain et du coup on a fait appel à d'autres stratégies dont la lutte biologique et elle pose problème parce qu'en fait elle, elle appauvrit le sol en eau juste avant euh, la levée du céréal ou de la culture suivante elle pousse aussi dans le coton là, avec des choux, enfin, on la trouve un peu partout donc nous on va essayer de reconstruire les réseaux euh, en France et en Australie pour les étudier, les comparer on a euh, donc échantillonné euh, l'année dernière euh, différentes, euh, dans différentes zones en France, à savoir Castelnaudary, parce qu'il y a un climat plutôt euh, semi-océanique, euh, semi Montpellier, qui a un climat méditerranéen, et Lyon, avec un climat semi-continental, à trois reprises pendant le printemps. Dans chacune des régions, on a, effectué, euh, on a été échantillonné dans deux sites, sur lesquels on a posé trois quadrats de 1 mètre carré. Donc on a une stratégie plutôt opportuniste, on ne fait pas vraiment anticiper l'apparition du laitron parce qu'il faut que le sol ait été travaillé. Donc à chaque fois qu'on avait euh, au moins un euh, pied de laitron, on a posé notre quadrat. Et après, pendant une heure, on a ramassé euh, tous les arthropodes euh, présents sur toutes les plantes. Euh, puis on a collecté les plantes donc, du collet jusqu'au jusqu sommet, toute la partie aérienne, qu'on ramène au laveau qu'on dissèque pour sortir tous les arthropodes internes, donc dans les organes euh, tiges, feuilles, euh, fleurs, etc. Et on identifie les plantes et on, les, euh, on, on mesure leur biomasse sèche pour avoir des données ensuite d'abondance relative. En Australie, en, donc, euh, en septembre et octobre de l'année dernière, qui correspond au printemps en Australie, on a aussi effectué des, des échantillonnages donc, suivant le même... Euh, le même protocole. On a ciblé euh, plutôt le sud de l'Australie, autour de la région d'Adélaïde, euh, qui est une région aussi agricole et qui matche en fait, climatiquement avec le sud de la France, et également euh, la région du sud Queensland, qui est la Northern Grain Region, qui est une grosse production, pro, euh, région productrice de céréales. Et euh, qui est en attente de solutions de, de l'huile biologique parce que c'est là-bas qu'on a découvert les premières résistances au glyphosate. Ensuite, pour euh, reconstruire les réseaux trophiques, donc on a plusieurs possibilités. Il y a des gens qui analysent par exemple les constus stomaco, stomaco pardon, et qui, euh, à partir de fragments d'insectes, peuvent retrouver qui a mangé quoi. Nous, on a choisi euh, l'approche moléculaire. C'est quand même très, très efficace en termes de. Quand on a des gros jeux de données, beaucoup d'échantillons, et on a une résolution assez fine, notamment parce qu'on est capable d'identifier le spécimen, d'identifier dans son contenu stomacal s'il a consommé d'autres arthropodes ou des plantes, et aussi de détecter, d'identifier les parasitoïdes en cours de développement s'il a été parasité. Donc on. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Une fois les échantillons collectés, on extrait l'ADN. Donc là, on a un protocole qui est adapté à l'extraction d'ADN végétal. Ensuite, on amplifie euh, l'ADN les, euh, les, les enfin, des arthropodes en utilisant le marqueur CO1. Et on a besoin de trois euh, combinaisons de primers puisqu'on cible une très large diversité taxonomique. On a également deux marqueurs de plantes, ITS2 et RBCL. Ensuite, on a euh, séquencé les échantillons en maïsèque, puis on a filtré euh, sur différents filtres euh, qualité pour enfin assigner les séquences euh, et euh, donner euh, les noms, enfin assigner euh, les séquences à des noms de taxons en utilisant euh, d'abord bah, les bases de référence classiques euh, Bold et, et GeneBank. On a aussi interrogé la base euh, Intra CBGP qui est une base publique mais qui est une base alimentée par les taxonomistes du labo. Donc, on a particulièrement confiance dans les identifications qui sont faites. Et on a aussi constitué une base de données personnelles euh, propre au projet euh, qui en fait résulte de tous les échantillonnages qui ont été faits en Europe euh, sur les, les plantes de soncu Soleraceus qu'on a, euh, qu a trouvées pour euh, trouver les potentiels agents bio. Et dont on a donc les herbivores et les parasitoïdes émergés qu'on a fait aussi identifier. Enfin, une fois qu'on a pu assigner, on a validé les interactions observées, notamment avec les données, enfin données qu'on avait eues du terrain, des données de la littérature, et on a préparé les matrices d'interaction pour l'analyse qui suit. Aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats préliminaires pour l'analyse des mois d'avril de, de et mai. Je suis en attente des retours de séquençage pour le mois de juin et on va envoyer à séquencer euh, les données australiennes. Parce qu'une fois retour de terrain, il y a toute la partie biologie moléculaire qui demande du temps, qui a été faite durant l'hiver et au printemps, euh, qui n'est pas encore euh, terminée. Donc on a, euh, en tout, on a eu 5000 échantillons sur toutes les collectes de l'année dernière et donc en avril euh, environ 500, en mai à peu près 1000. De ces échantillons-là, on a pu euh, amplifier et identifier deux tiers des spécimens, euh, et une fois en fait, un spécimen identifié dans un échantillon, il arrive parfois qu'on ne soit pas capable de détecter son contenu stomacal, soit de, de, de, de, de l'assigner à un nom d'espèce. Donc euh, y a, On pourrait en parler plus longtemps, mais il euh, y a plusieurs euh, Cause à cela, ça peut être les marqueurs qu'on a choisis, ça peut être des inhibiteurs de PCR, enfin, il y a beaucoup de phénomènes. Et finalement, on a, euh, on a donc des espèces qui, sont, qui ont été, par exemple, prélevées sur une plante, un insecte sur une plante, mais dans lequel je n'ai pas d'ADN de, de plante. Donc moi, j'ai considéré cet insecte euh, comme non inter en, en non-interaction dans le réseau, donc euh, il, est, il est nœud solitaire, donc je l'ai pas dans mes deux tiers d'espèces en interaction. C'est un choix. Est-ce qu'il est trop strict Il y a des gens qui, qui considèrent que les relations de co-occurrence sont des relations d'interaction. Ça se discute. Et parmi celles-là, euh, on a principalement des espèces de plantes et des espèces d'herbivores. De Donc dans un premier temps, là aussi, j'ai ciblé les analyses sur des réseaux bipartites. Voici à quoi ressemblent les réseaux. Donc, on aurait un peu plus d'espèces euh, en mai. Est-ce que ça signifie que le réseau est plus complexe Pour ça, il faut euh, pour le vérifier, on calcule donc, des indices. Donc il y a tout un panel d'indices qui décrivent les réseaux. Là j'ai pris les plus parlants, mais encore une fois c'est un début d'analyse de, de ces données. La richesse en, en herbivore, elle, elle apparaît comme étant supérieure au, enfin, en mai. Les plantes euh, apparemment euh, seraient plutôt stables. Bon après en, au cours du fin. Les plantes s'établissent assez tôt dans le printemps alors que les herbivores, petit à petit, émergent pour aller attaquer les plantes. Donc on voit que la vulnérabilité, donc, qui est le nombre d'herbivores par plante, elle aussi est... augmente avec le temps. Euh, on a également la, la densité de liens, le, le nombre de liens par espèce qui augmente avec, euh, avec le temps et qui est un indicateur pour le coup de complexité de, de réseau et également la densité de euh, la diversité de Shannon qui, elle, semble stable euh, ou en légère augmentation. Donc le, une la première impression qu'on a, c'est que le réseau se complexifierait en, en mai. Euh, on peut se demander quand même si entre, enfin, au sein des régions il n'y a pas de la variabilité. Donc si on regarde euh, la, la, la similarité entre les, les communautés euh, de plantes et d'arthropodes. Donc, avec l'indice de dissimilarité de artistes qui tient compte des abondances relatives, on remarque qu'en fait les sites qui proviennent d'une même région s'apparentent à peu près avec des communautés végétales qui semblent à peu près se correspondre. Il y a juste le site H qui est un peu à part, mais lui il vient d'un champ d'oignons qui était particulièrement perturbé et avec une diversité végétale très faible. Euh, et du coup on n'est pas étonné finalement qu'il dénote un peu du reste et euh, quand on regarde la communauté arthropode on a un peu le même schéma, on a les sites qui proviennent des mêmes régions qui finalement euh, sont assez comparables en termes de, de communauté si après on fait un focus un peu sur les insectes qui se développent à partir de son plus acérus, on a en avril 12 espèces qu'on a retrouvées qui appartiennent à des guildes euh, diverses, donc euh, vides euh, j'entends euh, les, les insectes, enfin, les arthropodes qui dépendent d'un même organe euh, végétal. Et euh, ensuite, euh, pour tester un peu la, la spécificité de ces insectes vis-à-vis -vis, euh, de la plante, on a utilisé euh, des modèles nuls donc on peut comme ça comparer euh, les interactions observées avec des interactions distribuées aléatoirement dans un réseau. Euh, et euh, il s'avère que ces espèces ne présentent pas de préférence pour son UCLACU. En mai, euh, on a plus d'espèces euh, échantillonnées. On n'a malheureusement pas de préférence non plus. Ceci dit, c'est euh, quand même assez. Euh, ça coïncide bien avec les tests de spécificité qu'on a fait en milieu contrôlé euh, au laboratoire, puisque les espèces qu'on a testées ne présentent pas. Elles n'ont plus pas de, pas de spécificité pour, euh, pour la plante cible. Euh, enfin, on peut regarder euh, les euh, réseaux tripartites avec, euh, donc, en positionnant les, les parasitoïdes qu'on a détectés euh, moléculairement. Et on a l'impression qu'il y a donc, pour le coup de la variation euh, dans l'espace et dans le temps sur la présence de parasitoïdes. Et pourquoi ça va être intéressant d'avoir ces informations Alors si on se projette un peu quand on aura les données euh, et les réseaux euh, en Australie, si jamais on, donc on, on cible un agent en France, un agent de lutte, on va pouvoir donc, avoir euh, ces parasitoïdes associés. Et euh, on sait qu'un agent, une fois qu'il est introduit, il va avoir tendance à accumuler les parasitoïdes euh, dans l'ère euh, d'introduction, donc euh, les parasitoïdes natifs de sa nouvelle zone et euh, qu'il y a des, euh, des similarités en termes taxonomiques, que les, les espèces proches taxonomiquement qui, des, des parasitoïdes qu'il avait dans son aire d'origine vont avoir tendance à s'accumuler euh, une fois qu'il sera introduit. Et du coup, euh, ça c'est un phénomène d'interaction indirecte qui peut avoir des répercussions euh, dans l'écosystème, notamment avec la compétition apparente. Si euh, j'ai mon agent de l'huile biologique introduit ici, et qui partage un parasitoïde avec un, un autre herbivore local, il va perturber la dynamique des, des, des, des espèces locales via cette interaction en direct. Et en fait, on peut rechercher dans les réseaux comme ça ce type de motif et leur fréquence, pour essayer d'estimer de, le, le degré, l'impact que va avoir un, un insecte dans un nouveau réseau. Donc, pour euh, faire une petite synthèse de ces premiers résultats, effectivement, euh, son QSOLER possède euh, une gamme d'herbivores assez diversifiée, en termes d'espèces et, et de guides. Cependant, on n'a pas observé de spécificité de ces herbivores pour la cible. Ils possèdent en revanche eux-mêmes des ennemis naturels qui peuvent un peu menacer leur efficacité euh, si jamais on les utilise comme agent de lutte biologique. Les premières comparaisons de réseau montrent qu'au euh, cours du temps, euh, le réseau se complexifie. Pour euh, attester de, de, de différences euh, entre les sites, il va falloir creuser un peu plus euh, les, les analyses. Et euh, si on veut également un peu prédire euh, l'impact de l'agent bio, il va nous falloir aussi euh, des, des données australiennes pour faire des, des projections. Donc ça, c'est des données qu'on va envoyer au séquençage, donc probablement à Genotool ici, ils ont un séquenceur à sec. Et euh, actuellement, on est en train de travailler sur une, euh, la rédaction d'un article un peu euh, review sur justement tout ce qui a été fait euh, aujourd'hui en, entre lutte biologique et apport des réseaux trophiques pour optimiser euh, les choix, diminuer les risques. Et euh, ça, ça fait partie, enfin, c'est un chapitre dans un ouvrage sur les innovations bio euh, par, euh, par introduction. Voilà. Et bien sûr, ben, merci pour votre accueil, merci à euh, enfin, tous les gens qui prennent part au projet euh, passé, futur, et les, les gens qui m'ont accueilli pendant des collègues, etc. Voilà, si vous